Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en direct euh, pour euh, faire l'interview de Aude, Aude Froger que je vais inviter tout de suite. Euh, alors, donc Aude Froger, euh, elle est coach. Euh, elle est coach et elle est surtout experte en reconnexion à soi. Et euh, vous savez que euh, j'aime aussi cette démarche de reconnexion justement sur mon corps. Et donc, Aude, elle est spécialiste de ça. Elle euh, est spécialiste de plein d'autres choses aussi. Donc, elle va vous faire découvrir son univers. Euh, elle va vous, vous tout simplement parler d'elle. La voilà. Coucou <rire> Coucou Oui, est-ce que ça va la lumière Parce que je vois que j'ai le... Sinon, peut-être faut que je me décale, je vois que c'est tout... Bah, comme ça, tu es lumineuse, ça nous va aussi. <rire> <Voilà>. <rire> bon, va bah, je suis ravie d'être là. Ouais. <rire> Moi aussi, je suis ravie de t'accueillir. Et finalement le visuel est bon. Bah oui, j'étais en train de me dire finalement ça va. Comme ça on a un gros plan sur le visage, on le voit bien. <rire> Alors donc j'étais en train justement de dire que tu étais coach, que tu étais spécialisée euh, dans la reconnexion à soi euh, Mais maintenant que tu es élèves, je vais te laisser te présenter Donc, Alors juste avant pour les personnes qui nous rejoignent, qui, qui vont regarder cette vidéo Puisqu'après je l'enregistrerai, euh, je, je la mettrai en IGTV euh, L'objectif avec ces interviews c'est que vous puissiez découvrir d'autres personnes, d'autres univers, euh, d'autres outils, d'autres pratiques Ou même les mêmes outils que moi mais avec des personnalités différentes euh, Pour que vous puissiez voir en fait toutes les, toutes les possibilités, tout simplement, d'aller mieux, toutes les possibilités de s'introspecter, toutes les possibilités de se reconnecter à soi-même. Euh, voilà, haute c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps maintenant. On habitait ouais. il y a fort, fort longtemps, <rire> <rire> côté de Toulouse. Euh, voilà, on s'est rencontrés <rire> sur d'autres... Euh, sur d'autres thématiques de, par nos conjoints, et puis, euh, puis on a pris nos chemins aussi euh, en direction, on va dire, du coaching, hein, de l'accompagnement à la personne, du développement personnel, chacune de notre côté, et en fait, il y a beaucoup de similitudes. Donc, euh, voilà, je voulais mettre Aude à l'honneur ce mois-ci, donc bah, je vais te laisse oui, mais... parler maintenant. <rire> Merci beaucoup Aurélia. Euh, donc, oui, je m'appelle Aude Froger, je suis euh, experte de la reconnexion à soi, alors qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'en fait, j'aide les les personnes qui se sentent perdues, qui se sentent plus alignées dans la vie qu'elles ont actuellement, justement à, euh, à réaligner tout ça pour leur permettre d'être euh, bah, plus heureuses, d'être plus épanouies d'être plus aligné donc de se créer une vie qui va leur ressembler. Souvent, j'utilise la phrase, ben, au lieu d'être subi, de subir sa vie, d'être spectateur et de se dire « mon Dieu, mais en fait, il y a un tel fossé entre ma vie rêvée et ma vie réelle mmh. ben, », c'est justement faire en sorte que les deux s'alignent. Et ça passe par, euh, en tout cas, dans la façon dont je pratique, la reconnexion à soi, qui est un alignement tête-cœur-corps, réussir à lâcher son mental qui nous emprisonne, qui nous dit « il faut, je dois », pour justement suivre euh, ce qui nous rend vivant, lumineux, joyeux, qui est… Euh, et ça passe par le cœur, voilà. Ok. Est-ce que tu peux euh, peut-être euh, nous raconter ton parcours Qu'est-ce qui t'a donné envie euh, Pourquoi est-ce que tu fais ça en fait <rire> Alors bien sûr, c'est lié à mon parcours personnel. <rire> euh, <rire> donc il euh, y, y a quelques années encore, j'étais, enfin c'était, j'ai quitté mon emploi salarié en 2016. Euh, j'étais responsable approvisionnement dans l'aéronautique, donc je savais très bien que j'étais pas à ma place. Sauf que euh, j'avais gentiment suivi le chemin tracé. Hein, euh, euh, J'étais une petite fille très sage, on m'a dit « Fais des études, j'ai fait des études, on m'a dit « Sois bonne à l'école, ne fais pas, fais pas, ne fais pas de vagues, j'ai pas fait de vagues ». Donc j'ai suivi le chemin tracé et puis je savais que c'était pas forcément ma place, mais euh, je suivais le chemin jusqu'au jour où il bah, y a eu plusieurs obstacles dans ma vie qui sont venus me faire comprendre que bah, il était peut-être temps que j'apprenne à m'écouter, à prendre soin de moi et à choisir la direction dans laquelle j'allais être heureuse. Et euh, donc il bah, y a eu plusieurs choses, il y a eu ma fille d'abord quand elle avait 6 ans euh, qui m'a dit « écoute, euh, maman puisque quand tu rentres le soir du travail, tu es énervée, fatiguée, tu nous cries dessus, bah, si c'est comme ça je vais aller vivre chez papa. » Et là je me suis pris une bonne douche froide en me disant « mais quel est le sens en fait Quel est le sens de ce que je fais Je passe des heures dans les bouchons toulousains, je fais un travail qui ne me plaît pas pour ramener de l'argent à la maison, pour que tout le monde soit bien, en sécurité et tout, et en fait je passe à côté de ce qui est essentiel pour moi, c'est-à-dire mes enfants. » j'avais aussi un cheval, euh, c'est une passion depuis toute petite, et il était en train d'avoir de, de, des soucis de santé, et je me suis dit, mais je ne vais jamais le voir, je ne fais plus rien, mais quel est le sens de ma vie Et donc là, il m'a fallu deux grosses claques pour justement remettre du sens, et me dire, bah peut-être qu'il va falloir que euh, que tu prennes conscience qu'il est, il est grand temps de changer, euh, et que tu mérites autre chose. Donc j'ai choisi euh, bah, de me reconvertir, en tout cas de, de procéder à ma reconversion. Donc j'ai... J'ai d'abord été, euh, je me suis, dit, bah, je vais aider les enfants à croire en eux parce que finalement aujourd'hui on a des outils quand on est adulte pour se faire confiance, mais finalement c'est parce qu'on s'est perdu en chemin. Donc je me suis d'abord formée à ça, à la pédagogie positive, et puis j'ai eu des parents qui m'amenaient les enfants en me disant mon bon enfant a un problème, soignez-le, et je me suis dit bah je peux pas aider l'enfant comme ça parce qu'en fait il faudrait que j'aide plus les parents. Donc je me suis formée au coaching, j'ai réorienté, et aujourd'hui j'accompagne justement les adultes parce que je sais qu'en impactant les adultes j'impacte aussi les enfants. Vrai. Voilà. <rire> Et voilà donc, un petit peu mon parcours. Ok, du coup, qu qu'est-ce qu que tu proposes Comment est-ce que, est que tu travailles C'est quoi tes outils euh, Est-ce que peut-être euh, les, les personnes que tu accompagnes, elles ont peut-être tout un, un profil type ou alors c'est très très divers et varié non, elles ont toutes le même elles ont toutes le même profil, c'est-à-dire qu'elles euh, elles sentent qu'elles ne sont pas épanouies dans la vie qu'elles ont actuellement. Peut-être que sur le papier, elles auraient tout pour être heureuses, mais dans les faits, elles le sont pas. Mmh. Et alors, elles se disent « Mais mon Dieu, j'ai vraiment un problème parce que j'ai tout pour être heureux et je le suis pas. » Alors vraiment, il y a quelque chose qui tourne pas rond chez moi. Alors que non, c'est juste euh, un manque de sens et surtout un manque de... Euh conscience de soi, en fait. Mm -hmm. C'est des personnes qui vont avoir tendance justement à faire passer les besoins des autres avant les leurs, qui vont avoir tendance à se mettre vraiment au fin fond de la liste, mm -hmm. qui vont justement beaucoup douter d'elles-mêmes, qui vont avoir un mental qui, est, qui tourne en boucle, beaucoup, beaucoup, beaucoup, qui n'ont pas de bouton off, qui savent pas comment éteindre justement ce, ce mental qui est très jugeant, qui est tout le temps en train de dire « il faut, je dois, ne t'écoute pas, il faut, c'est pas raisonnable. Euh, » Donc, euh, elles sont là, elles se questionnent, et elles se disent, ben, j'ai envie d'autres choses, mais je ne sais pas comment faire en fait. Et elles ont souvent l'impression aussi d'avoir essayé plein de choses, de, de forcer, forcer, forcer, de faire beaucoup d'efforts, mais que finalement, ben, malgré tous ces efforts, elles n'ont pas la vie qu'elles aimeraient avoir. Donc, on travaille sur tout ça, sur justement comment apprendre à prendre soin de soi, comment mieux se connaître. Mm -hmm. euh, C'est des, des fondamentaux sur comment mieux se connaître comment euh, reprendre sa vie en main, arrêter de subir et reprendre justement sa puissance intérieure, comment faire pour apprendre à s'aimer et s'accepter, parce que c'est les fondations, euh, arrêter d'être son pire ennemi et devenir son meilleur ami. Et, euh, et aussi, après, bah, toutes ces étapes-là, bah, elles permettent quoi Elles permettent d'oser, de se dire bah, finalement, en fait, peu importe ce que pensent les autres, je sais qui je suis, je sais ce qui est bon pour moi et, euh, et j'y vais. Donc, euh, voilà <rire> voilà ce qu'on travaille ensemble. Ok, super. Euh, est-ce que dans ta boîte à outils, euh, mm -hmm. est-ce qu'il y a des choses, je le sais, donc en fait j'ai envie que tu nous en parles, mm -hmm. D'accord. <rire> euh, que tu as participé à une retraite spirituelle, parce que oui. là voilà, c'est très, euh, très euh, coaching, etc. Mais je sais que ouais. tu as aussi tout ce côté euh, holistique et moi j'aime bien aussi apporter bien euh, à ce, cette spiritualité et comme je sais que tu es sensible, je t'invite à nous en parler. <rire> Effectivement, en fait, euh, mon accompagnement, euh, j'utilise différents outils euh, que j'ai appris. Donc, et finalement, il y a le coaching, mais il y a aussi toute la partie corporelle et, et autres, enfin, énergie, si on peut. Parce que euh, c'est comme ça, en fait, que moi, j'ai cheminé dans, justement, si on revient sur mon parcours personnel, hein. mmh. qu'est-ce qui m'a permis d'arrêter, de lâcher cette tête qui m'emprisonnait Ça a été de passer par le corps. Et euh, donc, je travaille beaucoup sur le corps, sur les ressentis. Mmh. Et ça va passer par... Euh, Beaucoup d'exercices corporels en fait dans les accompagnements quand j'accompagne les gens on fait beaucoup d'exercices corporels parce que l'objectif c'est que il y a plein de choses qu'on sait mentalement mais en fait ça suffit pas enfin on a beau le savoir mentalement c'est pas là qu'arrive la transformation c'est quand elle s'intègre au niveau du corps au niveau des émotions donc on travaille beaucoup sur la connexion au cœur justement euh, alors les outils que j'utilise ben j'utilise l'hypnose symbolique c'est un outil que j'adore j'utilise aussi euh, la voix ben, c'est quelque chose que je développe surtout dans les journées en présentiel où je... parce que je me suis rendu compte justement au cours de cette retraite énergétique que j'ai fait à Bali en janvier de l'année dernière mmh. euh, que ma voix, les sons me guérissaient et je me suis dit bah, c'est super intéressant parce que si ça me guérit à moi, bah, ça va guérir aussi les autres donc euh, j'utilise aussi euh, les sons et puis j'ai été sensibilisée aussi au, au, au bol chantant, au bol tibétain, aux vibrations. Hein, qui, tout, en fait, on travaille sur tout ce qui permet de se reconnecter à son corps et ses ressentis, c'est-à-dire vraiment arrêter d'être dans ce monde où on raisonne pour revenir à l'intérieur de soi parce que notre corps, nos ressentis sont nos meilleurs alliés, sauf qu'on on les zappe pour écouter notre mental. Et alors, je dis pas qu'il faut plus avoir son mental, il est très utile à partir du moment où il est au service de notre cœur et de qui on est vraiment. Faut pas qu'il soit aux commandes, faut qu'il soit au service. Et c'est donc pour ça que je travaille beaucoup sur le corps et là, mon projet sur 2021, c'est d'intégrer euh, le cheval dans justement ce travail sur soi, dans, dans des journées en présentiel, parce que c'est un magnifique guide pour justement euh, revenir dans ses ressentis, euh, dans son authenticité et euh, un, un super miroir bienveillant pour mmh. pouvoir euh, comprendre ce qui se passe en nous. <rire> voilà. J'espère avoir mieux répondu du coup. Ah oui, c'est très bien, mais tu sais, tout, est <rire> tout, tout est toujours très bien. <rire> Exactement, mais je, je me suis, suis... dit, c'est vrai, euh, tu m'as posé une question tout à l'heure et j'ai vu qui alors je me suis dit, tu as eu raison de, ouais, je de rappeler. Trop, euh... <rire> je ne sais pas, tu sais, moi je fais toujours au feeling, à hein, l'intuition. <rire> Exactement. <rire> euh, alors justement, par rapport à tes. Tu parlais là, de tes projets 2021 d'intégrer le cheval, qu'est-ce que tu as... Qu que as prévu Tu as déjà réfléchi un petit peu Tu peux nous en dire plus ou pas alors, sur le cheval, pour l'instant, ce qui est prévu sur 2021, c'est déjà que moi, euh, je crée la relation de complicité avec mon cheval puisque j'ai un cheval que j'aime tout nouveau là, depuis novembre, j'en avais un avant mais qui est parti, qu'on a vécu 22 ans ensemble et il est parti il y a quelques années. Et donc là, je me suis dit, ben j'ai essayé de vivre sans le cheval et puis en fait, le cheval m'a rattrapé. Non, c'est pas possible, j'ai quelque chose à faire avec. Donc là, je me moi, je me forme avec lui sur pour déjà vivre ça, pour pouvoir après le transmettre aux autres. Donc, je pense que ce sera fin d'année pour le cheval. Par contre, ce que j'ai prévu, c'est de renouveler, j'ai fait une retraite. J'ai organisé l'année dernière une retraite de reconnexion à soi en septembre. Euh, pour justement euh, réapprendre à se reconnecter à tous ces ressentis euh, corporels et tout. Et ça, c'est en projet. J'aimerais en faire deux cette année, donc une avant oui. l'été et une à la rentrée. Voilà. Alors pour l'instant, euh, c'est en cours parce que euh, bah, déjà, il y a toute cette situation qui fait oui. qu'on a un peu de mal à se projeter. Mais... Euh, euh, voilà. Et le plus aussi, c'est que... Mais, mais ça arrête pas de revenir. Donc je me suis dit, écoute, il y a un moment où on arrête et fais-le, et voilà. puis on verra bien. Donc je me suis dit, deux. Et euh, j'ai rencontré quelqu'un justement qui fait, euh, qui fait tout ce qui est bol chantant et tout, et je me suis dit c'est génial, je voudrais la faire intervenir, donc euh, c'est prévu de la contacter justement cette semaine euh, pour planifier ça et me dire allez j'y vais parce que euh, c'était juste génial en fait, la connexion à la nature, la connexion à la créativité, à la musique quand on a fait ces trois jours là, mmh. voilà, c'est euh, je me sens vraiment à ma place. Euh, ben, j'avais organisé, c'était ma première retraite, Ouais, je l'avais organisée, j'étais toute seule, parce qu'au début, je me suis dit, comme c'est la première, j'ai d'abord besoin, moi, de voir comment ça se passe, et après. <rire> donc, euh, donc, je l'ai fait toute seule, et je me suis dit, bah, c'était chouette, ça m'a donné une expérience, par contre, j'ai envie d'apporter d'autres choses, euh, et donc, il y a des gens autour de moi que je connais, qui ont justement des compétences que je n'ai pas forcément, et donc, c'est en, en mixant, ça va apporter encore plus. Donc, ouais. voilà, comme les bols chantants, euh, parce que moi, je, je pratique aussi... Euh, euh, comment ça s'appelle, Access Bar en fait, mm -hmm. avec l'énergétique. éthique, euh, et donc j'avais fait bénéficier ça les personnes qui ont participé, elles ont eu chacune des soins Access Bar, et je me suis dit, ben, pour aller encore plus loin, tu vois, amener aussi une personne qui fait du yoga, parce qu'on avait fait des exercices corporels, mais c'est pas, pas, voilà, autant que ce soit quelqu'un dont c'est vraiment la spécialité, euh, pour que ce soit encore plus puissant, donc je me suis dit, 2021 c'est l'année de la collaboration, justement, oui. avec d'autres personnes, pour... Euh... C'est l'ère du verso Exactement <rire> Voilà les projets 2021 et puis quelques, ponctuellement quelques journées en présentiel pour, euh, pour pouvoir justement euh, euh, aller, en, aller en profondeur sur certains sujets. D'accord. Les journées en, pré en présentiel, c'est un one-to-one -one ou c'est euh, avec plusieurs personnes euh, c'est en petit groupe, euh, c'est-à-dire maximum 4 personnes, parce ouais. que l'objectif, c'est justement que chaque personne, qu'on puisse vraiment ouais. hein, aller en profondeur sur chacune des personnes. Donc, il euh, y a besoin d'avoir un groupe réduit. Ouais. Et puis, en plus, euh, la magie du groupe permet de. Les gens qui sont présentes, à, les, les, les... pour l'instant, c'était des femmes, mais qui sont présentes à ces journées, il euh, n'y a jamais de hasard, en fait. Si elles sont ensemble, ouais. <rire> c'est toujours qu'elles ont quelque chose à se renvoyer. Voilà. Ouais. <rire> donc, la vie est bien faite. C'est chouette. Et. Alors, euh, du coup, les journées, tu les fais par chez toi Oui, alors les journées, elles sont vers chez moi, donc soit aux alentours de Tarbes, euh, soit de temps en temps aux alentours de Toulouse, parce que je sais que suivant les personnes où elles arrivent, Toulouse, c'est plus facile d'accès <rire> que Tarbes. <rire> et, euh, et après, la retraite énergétique, euh, enfin la retraite de reconnexion à soi, je l'avais faite près de chez moi aussi euh, euh, l'année dernière, je parce que j'ai trouvé un endroit magnifique euh, où on avait dormi dans des yurtes. Donc c'était juste top, quoi. Ouais, voilà. Ok, donc là tu veux refaire au même endroit aussi cette année du coup Au même endroit, et ce que j'aimerais bien, parce que ça me tient vraiment à cœur, c'est d'aller le faire près de l'océan. Parce que là, il y a encore une énergie totalement différente. Ah oui. Donc je voudrais aller le faire dans les Landes, euh, près de l'océan. Et ça, il faut que je trouve le lieu. Ouais, parce que j'avais vu, euh, vu une personne sur Facebook qui faisait des trucs sur la dune de Pila. Ah ouais. C'était juste des journées parce que forcément, euh, voilà, c'est un lieu qui est protégé. Mais dans cet endroit, enfin... Ouais, ouais. Et il oui. a des énergies de dingue. Hein, donc, euh... Oui, ouais, c'est ça. Bah, moi, je sais que je... c'est rigolo aussi ça parce que ce week-end, je voudrais aller justement avec les enfants à la dune du village. Mais si j'ai besoin d'aller me ressourcer, voilà. on va aller à, à l'océan. Ah, je, <rire> je suis une antenne et que je suis là pour délivrer des messages. Donc, en général, tu vois, en plus, au moment où je dis ça, il y a une espèce de contre-jour, tu vois, ça ne le fait plus. C'est dingue, j'adore. Au moment où je fais ça, il y avait plein de lumière. Voilà. Euh, je suis donc une antenne. Mon, mon job, c'est je vois un truc, c'est jamais pour moi. C'est pour ça que moi, tout m'attire. Je trouve ça tout saturé, parce qu'en fait, je j'en magazine et après je redistribue. Donc, je te le dis, si ça résonne, si c'est qu'Angie sourit. Mais bon, après je dis ça, je dis rien. Hein. Voilà, non. C'est comme en coaching quand euh, les, les coachings que je fais avec les, c'est super rigolo. Euh, les coachings que je fais avec les personnes, on est en visio parce qu'en fait, euh, j'ai des clients un peu partout. Enfin, j'ai à Londres, aux États-Unis, sur la côte ouest, c'est juste génial. Et du coup. Euh, euh, quand la connexion coupe, c'est qu'on à chaque fois, ça se vérifie à chaque fois. Ça commence à grésiller et hop, tu dis, bon, déjà, je le ressens, Enfin bon, je le ressens à l'intérieur de moi que j'ai touché au bon endroit. Et en plus, la connexion, je dis, ah, c'est bon, allez, on a touché. Euh, c'est ouais. génial. C'est quelque chose que j'ai remarqué aussi. Euh, alors moi, je ne sais pas si c'est effectivement qu'on a touché au bon endroit. En général, c'est qu'on euh, n'est pas tout seul. C'est qu'il y a d'autres choses, et que, euh, et que du coup, ok, j'ai compris, il faut que je fasse autre chose, bon d'accord. Il euh, y a d'autres personnes qui nous rejoignent, et, et moi, je dois les aider à passer. Euh, mais effectivement, le côté euh, à distance euh, et en visio, je trouve que c'est très intéressant, parce que du coup, comme c'est des ondes, hein, c'est que des fréquences, c'est que l'énergie aussi, bah forcément, quand toi, il va y avoir quelque chose qui se passe aussi, bah... C'est tout simplement, c'est rigolo, j'en parlais à qui Hier ou avant-hier, je ne sais plus. Euh, sur le côté récepteur, euh, récepteur-émetteur de notre corps. C'est-à-dire qu'on. Pour nous, c'est tellement habituel euh, de nous entendre parler. Sauf qu'on a oublié que la voix, c'est des cordes vocales qui vibrent et donc c'est des fréquences okay. différentes. Et que euh, si on n'avait pas un tympan, si on n'avait pas des oreilles qui faisaient ce rôle justement de, de, de réception et de traduction de ces fréquences en termes de voix et après que ton mental analyse, etc. Euh, voilà, et c'est quelque chose qu'on ne voit pas, mais c'est tellement banal pour nous que ça nous semble logique mais dès qu'après on parle d'énergie, le reste on a l'impression ouais. que c'est bizarre mais en fait on, on, on le vit déjà au quotidien, on s'en rend même plus compte et c'est ça et du coup, euh, justement, toutes ces ondes, toutes ces énergies qui se bah, il y a euh, la radio, c'est des histoires de fréquences, et c'est des ondes, le téléphone, tout ça. Donc, effectivement, c'est des outils qui nous permettent de voir dans la matière qu'effectivement, il y a des changements. Euh, et après, pour moi, l'objectif, et je sais que c'est ton travail aussi, justement, dans la reconnexion encore, c'est de... Euh, euh, vibrer de l'intérieur pour que ton corps redevienne un immense récepteur avec ses spécificités comme l'oreille mais tout ton corps euh, quand, quand euh, ouais. moi je fais des libérations karmiques ou autres dans le corps il y a des choses qui bougent quoi. Tu, tu ressens pleinement les choses donc on est des immenses récepteurs complètement, et moi je l'ai vraiment euh, alors depuis la retraite énergétique que j'ai fait à Bali, enfin là c'est ça c'est ça a tout ouvert et euh, après les, les, les quelques mois après donc j'avais je faisais toutes les semaines là, les bols tibétains avec la vibration et moi je, je enfin comme j'ai la fin, j'ai jamais vu quelqu'un bouger comme ça enfin j'y vais et moi je, ça vibre et c'est impressionnant et hier aussi j'étais chez l'ostéo et, euh, et c'était enfin de toute façon plus plus tu plus tu te reconnectes à ton corps et plus es sensible et plus tu ressens tout oui. et elle posait sa main et euh, sur mon dos et je ressentais derrière ma tête dans mon oreille dans, et je sentais tout qui était en train de se et c'est un truc de fou enfin notre corps est juste génial et euh, et ce qui m'a vraiment plu dans enfin je rebondis là-dessus sur le cheval parce que j'ai compris dernièrement pourquoi c'était si important pour moi le cheval depuis mmh. tant d'années depuis que j'ai quatre ans c'est qu'en fait le cheval c'est un animal proie et pour euh, survivre euh, face à un prédateur, bah, qu'est-ce qu'il a développé Il a développé son ressenti, en fait. Ça veut dire qu'en fait, euh, il ressent l'autre euh, et rien que... Et donc, il sait s'il y a danger, s'il n'y a pas danger. Et parce qu'il ben le cheval d'à côté va savoir. Et ils ont justement euh, toute cette collaboration ensemble, sans mots, sans paroles, mm. juste en étant dans les ressentis qui font qu'ils qu se comprennent, qu'ils ont des automatismes. Et par rapport à l'homme, c'est... Euh, tu peux pas jouer face à un cheval, tu peux pas... Euh faire le gros tu vois, tu mets ton masque ouais je suis fort j'ai pas peur et tout et à l'intérieur t'as peur le cheval c'est ça le terrorise à l'intérieur de lui parce qu'il dit putain, c'est une personne qui est qui est en mille morceaux quoi elle est ouais. pas du tout alignée donc t'es obligé d'être authentique et euh, et c'est super et c'est justement tout le travail sur soi la connexion à soi ça pousse à ça en fait à être aligné à être authentique à être soi-même pour euh, enlever ses masques se reconnecter à tout, à tout ce qu'on est normalement, c'est des êtres intuitifs. Quoi. On est quand même à la base oui. des mammifères. Voilà. Et qu'on a perdu avec la raison, mais l'objectif, c'est de, de redevenir pleinement nous-mêmes. Ça, ça, ça brille, je vois, il y a plein de soleil et du coup, je suis toute noire. Bah, moi, je te vois plutôt bien, donc ça va. <rire> mais c'est je, je trouve que c'est. Alors, effectivement, tu vois, j'avais pas vu le cheval comme ça. Euh, après, j'aime les chevaux, mais ça n'a jamais été une passion comme toi, ça peut l'être, mmh. par exemple. Euh, mais c'est vrai que j'avais ce que tu me dis je, je le savais mais j'avais jamais réfléchi dans ce sens euh, d'un être complètement intuitif qui est dans le ressenti etc et le parallèle avec les êtres humains et surtout en ce moment je trouve est très parlant et juste euh, avec cette histoire de résonance tu sais que euh, tu vas vibrer un état et que par ricochet ouais. tu vas donner l'autorisation euh, à l'autre de faire de même et, euh, et j'avais écouté des canalisations de personnes, bon en lien avec tout ce qui se passe en ce moment forcément, mais qui, qui utilisaient la métaphore du métronome sur une table tu sais, tu mets plein ouais. de métronomes sur une table qui sont, qui aussi à des fréquences différentes au bout d'un certain temps, du fait d'être sur la même surface, et eh bien en fait, euh, ils rentrent en résonance et du coup ils se mettent à, à basculer, à osciller sur la ouais. même fréquence. Et il faisait donc le parallèle avec tout simplement les êtres humains sur Terre, le fait que la Terre augmente de vibrations et que comme bah, on est dessus, bah, on n'a pas le choix que tu veux le mouvement. Ouais. Et si on ne suit pas le mouvement, bah, en il fait, euh, y a une scission quoi, il y a, y a un blocage, il y a des choses qui ne vont pas. Et que plus, euh, plus on va travailler sur soi et se donner de l'amour à soi, ce n'est pas égoïste, c'est-à-dire c'est pas je m'apporte de l'amour à moi que pour moi et puis les autres j'en ai rien à foutre, c'est que je sais que <rire> si je me donne de l'amour à moi, déjà ça me fera du bien et que en plus, c'est ce qui va donner aussi, montrer par résonance euh, aux autres la capacité de le faire, c'est qu'on est tous liés et tous interconnectés et ça on a oublié aussi qu'on était euh, euh, reliés ensemble, on est, on, on est tous ensemble et ce côté cheval où tu dis que euh, quand l'un il ressent la peur il l'envoie à l'autre etc je, pour moi les êtres humains c'est c'est pareil, tu vois, avec les égrégores de peur, oui. etc. Alors, en plus, en ce moment, voilà, c'est en fait. un peu le sujet. Euh, et que, voilà, et si, si on arrive à, à, à s'autoriser, à travailler sur soi et à libérer toutes ces choses, bah, on aidera aussi les autres. Euh, on le fait pour soi, mais on sait qu'on aide aussi les autres. Et je trouve ça beau, en fait. Voilà. <rire> Exactement. Et, et c'est clair que c'est beau. Et c'est souvent ce que je dis, même au sein d'une famille... Euh, euh... Parce que souvent on a la croyance que penser à soi, enfin on a été formaté, hein. oui. penser à soi c'est égoïste, penser à soi en premier c'est égoïste, aimer c'est se sacrifier. Ben non en fait, moi souvent je dis mais non, en fait c'est l'inverse, penser à soi en premier c'est un acte d'amour et de bienveillance. Oui. Parce qu'en fait on va prendre soin de soi, on va être bien, donc du coup ben, on va pouvoir offrir à l'autre quelque chose qu'on s'est déjà apporté à soi, on va pouvoir être disponible pour l'autre, et donc forcément, en plus on va lui montrer, parce que nos enfants ils font pas ce qu'on dit, malheureusement ils font ce qu'on fait, hein. souvent se sont dit, comment on peut faire pour que mon enfant ait confiance en lui ben, et prenne soin de lui, bah, déjà, c'est lui dire ça sert à rien, c'est l'incarner, mm -hmm. l'incarner toi pour lui montrer. Et du coup, euh, et c'est ça, donc prendre soin de soi, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire à soi et surtout aux autres, parce qu'on donne l'autorisation aux autres de faire pareil, on leur montre le chemin, un chemin qui est pas forcément débroussaillé, qui est plein de roses, bah, on débroussaille et hop, ça ouvre une voie différente et euh, et puis voilà et puis quand on de toute façon c'est simple hein. quand on a pris soin de soi et qu'on est bien et eh ben je prends toujours cet exemple là mais tu rentres à la maison ton enfant il renverse le verre d'eau euh, si tu pas pris soin de toi machin que tu ah mais c'est pas possible tu peux pas faire attention euh, il se sent nul euh, tu te sens nul tout le monde est perdant alors que tu as pris soin de toi il fait la même chose tu le regardes et tu fais, mais mon chéri il y a que ceux qui font rien sans pas de bêtises tu le prends dans tes bras et et voilà c'est juste euh, donc non c'est pas du tout égoïste au contraire c'est un acte d'amour et de bienveillance envers soi et envers les autres je te rejoins tout à fait ouais. mais je, par rapport à ce que tu disais sur le verre d'eau je dis souvent à mes clientes peu importe ce que vous faites dans la matière le, le, peu importe le contenu de l'assiette peu importe mmh. votre comportement est ce qui va changer c'est pas le comportement c'est comment est-ce que vous le vivez c'est la perception que vous en avez et c'est l'intention pourquoi est-ce que vous faites les choses on peut faire exactement la même chose mais si on a euh, donc deux personnes avec deux intentions différentes les conséquences seront complètement différentes les conséquences sur les autres les conséquences sur soi donc ce qui est important c'est toujours pareil le retour à soi et retrouver son propre pouvoir arrêter déjà de donner le pouvoir aux autres reprendre son pouvoir et je leur dis aussi souvent que euh, vous ne pouvez pas euh, aimer euh, d'une façon juste les autres si vous n'êtes pas capable de le faire pour vous même euh, <rire> C'est con, cool, hein, mais l'image qu'il vient, tu vois, c'est. Euh, je ne sais pas, ton prof des écoles, ta maîtresse ou ton maître, euh, s'il n'est pas capable de faire des additions, il ne peut pas, les, il peut pas mmh. les apprendre à ses élèves, c'est pas possible. Euh, tu ne peux pas pardonner à, aux autres si tu ne sais pas le faire pour toi. Tu vas essayer de le faire. Et c'est très bien déjà, mais tu ne pourras pas le faire à 100%, ce ne sera pas juste parce que tu ne sais même pas le faire pour toi. Donc, c'est toujours, toujours se recentrer sur soi. Mais effectivement, c'est quelque chose qu'on ne nous a pas appris à faire, on nous a dit que ce n'était pas bien, enfin voilà, je ne sais pas qui a, qui a décrété en premier <rire> que ce n'était pas bien, on s'en fout maintenant, mais ce qui est important c'est voilà, de, de revenir à ça et, et fort heureusement il y a de plus en plus de personnes qui en parlent euh, qui osent le dire comme toi comme moi, mmh. comme plein d'autres personnes, plein de thérapeutes plein de coachs. donc ça c'est cool, donc les choses sont en train de, de bouger mais plus c'est aussi pour ça que je fais ces interviews, en fait, c'est plus on osera sortir de notre grotte, plus on exprimera les choses et plus on, on montrera que c'est possible et qu'il n'y a pas de honte à dire tout ça et, et plus, j'ose espérer, on amènera encore plus de gens dans ce mouvement et dans cette lumière. Quoi. Voilà. Oui, je suis certaine parce que c'est vrai qu'il enfin, y en a de plus en plus mmh. et, et les gens sont réceptifs et les gens demandent ça, enfin, ils sont dans cette demande parce ouais. que... Il y, a besoin de, il y a besoin de transformer, il y a besoin de mettre du sens, il y a besoin d'amour en fait. Ouais, enfin, on se rend compte vrai. que là, c'est énormément besoin d'amour. C'est l'amour la base de tout, hein. c'est l'énergie euh, créatrice. Ouais. Exactement. <rire> bon, bah, Je pense qu'on peut finir sur cette phrase. L'amour, voilà. c'est l'énergie créatrice. En plus, c'est à la Saint-Valentin ce week-end. Donc, ma foi, je pense enfin. que c'est plutôt, euh, plutôt point nommé ce genre de, de, de, de phrase. Euh, Est-ce que tu as envie de nous partager autre chose non, je pense que c'était vraiment riche et complet, je pense qu'on est totalement sur la même longueur d'onde et ça s'est ressenti et bon, on le savait déjà, mais hein, ça s'est <rire> ressenti dans l'interview et euh, peut-être juste dire bah, aux gens qui nous regardent, c ce qui est important c'est de se rappeler qu'en fait on est chaque, enfin, chacun de nous et la personne la plus importante dans sa vie et que la transformation elle vient de soi. Donc ça commence, ça va toujours partir de l'intérieur pour aller vers l'extérieur. Ouais et euh, donc ça commence par soi et donc c'est important vraiment de devenir sa priorité et d'apprendre à être un bah son meilleur ami en fait, ouais. ou sa meilleure amie, voilà, ou être un bon compagnon de route pour soi et du coup pour les autres, ouais. c'est la conséquence, bon. voilà le rejoins, c'est une belle phrase de fin <rire> en tout cas merci beaucoup euh, pour ton partage merci. Euh, pour les personnes qui auraient des questions ou qui auraient envie d'en savoir plus je mettrai, euh, je, je crois que je peux te taguer dans la description de la vidéo sur le JTV donc je, je remettrai ton compte euh, voilà, si vous, okay. avez, euh, si vous êtes en perte de sens et si vous avez envie de vous reconnecter à votre corps, si en plus vous aimez les chevaux euh, et, euh, <rire> voilà. Aude se ouais. fera une joie de, de vous accompagner, voilà, si vous avez aimé son univers, son si vous avez envie d'en savoir plus je vous invite à aller voir son compte voilà merci beaucoup aurélia et merci à tous ceux qui nous regardent Passez une très très belle après-midi un très bel après-midi pour toi aussi Toi aussi. à très bientôt à, à bientôt. bientôt Bisous. <rire>